Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire de la scénierie. Donc, Dans le défi 2, euh, nous allons faire l'apprentissage d'autres fonctions d'Autodesk Inventor euh, en faisant un dé à jouer. Euh, parmi les fonctions qu'on va voir, on va voir les fonctions euh, de paramétriques, également euh, d'ajouter des variables à l'intérieur d'un dessin pour euh, pouvoir faire des modifications qui vont être plus faciles là, comme contrôle sur la pièce. Donc, euh, comme à l'habitude, nous allons commencer par la création d'un projet. Donc, en haut à gauche, on va cliquer sur « Projet ». Ensuite de ça, dans la fenêtre, on va « Créer ». Et par la suite, on va aller rentrer en cliquant sur « Suivant », le nom de, du projet. Donc, on va marquer « D » à jouer. Et encore une fois, l'emplacement, on va essayer d'aller dans notre... Que euh, ce soit Google Drive ou encore dans notre euh, OneDrive ou sur votre bureau comme vous voulez là, mais si c'est pour partager dans le futur prenez l'habitude de toutes les enregistrer à la même place, ce sera plus facile donc moi je vais aller enregistrer dans mon Google Drive dans mon dossier Inventor et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler D Et je vais cliquer sur Terminer. Encore une fois, terminé. Mon dossier actif, mon projet actif, pardon, c'est le DAJ. Je vais donc pouvoir créer une pièce. Message d'erreur, il n'y a pas de problème. Donc, comme à l'habitude, lors de la création d'une pièce, on va commencer par un esquisse 2D. On va choisir un plan de travail. Donc, moi, je vais choisir le plan XY. Et la forme qu'on veut dessiner, ben, c'est une forme, un cube, donc on va commencer par un carré. Cependant, je vais aller choisir, dans les options de rectangle, je vais aller choisir le rectangle centre à deux points. Comme cela, euh, je vais pouvoir placer le centre de mon rectangle directement au centre du plan cartésien et pouvoir utiliser, là, comme je l'ai fait précédemment, soit des axes de rotation ou encore des plans de symétrie. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire là, beaucoup là, avec euh, le défi actuel. Donc, je vais cliquer sur rectangle centre à deux points, je vais venir au centre, cliquer une fois, je vais agrandir sans tenir le bouton de la souris Et là je vais rentrer euh, les valeurs de 15 comme première valeur Je vais peser sur euh, tabulation ou table sur le clavier euh, en haut à gauche Pour changer de cellule pour d'écriture Et je vais rentrer également la valeur 15 Et là je vais peser sur enter Et là je vais avoir les deux dimensions qui vont être faites Comme je suis encore dans la fonction rectangle ici Pour sortir de la fonction je vais peser sur le bouton escape et là, on va regarder ce qu'on appelle les variables. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très intéressant là, avec Autodesk Inventor. Si je viens sur la première cote qui est ici dans le haut, puis je double-clique dessus, on voit que la valeur est de 15 mm ici. Mais ce qui est intéressant encore plus, c'est que Autodesk Inventor va donner un nom à chacune des valeurs de cote qu'on va mettre. Et là, présentement, il l'appelle D0. Si je vais voir l'autre que ici, l'autre 15, si je double-clique dessus, il l'a appelé D1. Et là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment créer une variable. Le nom pourrait changer, par défaut, Inventor va les appeler D1, D2, D3 et ainsi de suite. Et là, nous autres, on sait que vu que c'est un cube, on va vouloir que les deux côtés de notre carré ici dans l'esquisse aient la même dimension. Donc, ce qu'on peut faire, au lieu de marquer à nouveau 15 ici, ce qu'on peut faire, on peut marquer D0. Et là, ce qui va se passer, c'est que la cote qui est ici, elle va être en fonction. Donc, le FX veut dire qu'elle est en fonction d'une variable qui a été définie. Et la variable qu'on a utilisée, c'est la valeur de D0 qui est ici. Donc, si on va voir, ici, c'est marqué D0. Et on sait que D1, présentement, va être égal à D0. Donc, si j'accepte, puis ce qui est a d'intéressant par la suite, c'est que si je viens changer la valeur de D0, supposons que je mets 25, bien, automatiquement, l'autre valeur va changer. Et ce qu'il y a d'encore plus intéressant là-dedans, c'est qu'une variable ici, euh, je peux l'utiliser, mais je peux également faire un calcul mathématique dessus. Donc, si je fais, supposons, D0 divisé par 2. Donc, euh, continuellement, 25 divisé par 2, ça me donne 12.5. Donc, il va pouvoir faire tous les calculs que je vais mettre. Je peux utiliser les sinus, cosinus, tangente, puis euh, c'est des calculs qui vont être possibles d'être faits. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant, puis c'est quelque chose de très intéressant en particulier pour faire des liens avec les mathématiques, puis voir ce que, que les élèves, c'est quoi vraiment une variable. Donc, euh, nous autres, on veut que les deux valeurs soient égales. Donc, je vais revenir ici, je vais marquer mon 15, et dans la valeur qui est ici, euh, ce que je vais faire, une autre façon, au lieu d'écrire des zéros, ce qu'on peut faire, on peut juste venir cliquer sur la valeur, la variable qui nous intéresse, et l'ordinateur va l'écrire pour nous. Je peux sur Enter, et là, je vais avoir mes deux valeurs. Euh, pour le D à jouer, ce qu'on va faire, on va faire un D paramétrique, ce qui veut dire que pour toutes les autres valeurs de dimension qu'on va utiliser dans notre dessin, on n'entrera pas de valeur numérique. Ce qu'on va faire, on va faire un calcul en fonction de D0. Et si on a bien fait notre D à la fin, si je change la valeur de D0, ben, toutes les autres dimensions devraient changer proportionnellement au calcul qu'on va avoir demandé à l'ordinateur de faire lorsqu'on va avoir défini euh, nos codes. Donc euh, ici, compte tenu que c'est terminé, on va terminer l'esquisse. Et là, ben, on veut avoir euh, un cube, donc il va falloir que l'extrusion qu'on va faire, donc si je m'en viens sur extrusion, euh, l'extrusion va vouloir qu'elle soit de 15 mm. Mais encore une fois, on veut que ce soit paramétrique, donc ce qu'on va écrire, on va écrire des zéros. Et là, automatiquement, l'ordinateur va comprendre que c'est 15 mm qu'on veut faire. Ce qu'on va utiliser également, c'est qu'on va utiliser euh, une extrusion symétrique. Donc, on se rappelle ici les quatre petites icônes. Donc, je vais choisir symétrique. Et à ce moment-là, il y a autant de matière d'un côté que de l'autre. Et là, l'avantage, je vais vous le présenter, ce ne sera pas long, c'est qu'on va pouvoir utiliser les plans de symétrie. Donc, si je viens ici... Puis je vous présente, dans l'origine, j'ai cliqué sur la petite flèche là, qui est à gauche. Ben, présentement, vous voyez que le plan, si je le mets visible, là, juste pour le besoin de la cause, pas de besoin de le faire. Mais on voit qu'il est en plein centre d'une un, des phases du cube. Mon plan XZ également et mon plan XZ. Euh, XY est également au centre du cube, donc ces plans-là vont pouvoir être utilisés pour faire des symétries un petit peu plus tard, ou encore mes axes, là je ne les ferai pas apparaître, mais mes trois axes peuvent être utilisés aussi pour faire des réseaux circulaires, donc là je vais tout simplement enlever là, pour l'instant la visibilité, donc je fais un clic droite, j'enlève la visibilité des trois plans, mais on va les faire réapparaître tout à l'heure. Donc euh, ce qu'on va faire, on va venir euh, faire notre dé là, pour, euh, On va commencer par la face avant Donc je vais venir ici, je vais cliquer sur la face avant Puis je vais venir faire une esquisse donc là, on veut faire des trous sur notre D pour les chiffres de 1 à 6, donc je vais venir chercher un cercle. Je vais venir cliquer dessus, je vais agrandir, et moi je veux un trou là, présentement qui va avoir un diamètre de 2.5 mm. Donc avec les élèves, je leur dis ben, c'est quoi qu'on a besoin de faire. Donc si j'affiche la calculatrice, ben si on veut 2.5, ce qu'on va faire, on va venir calculer 15 divisé par 2.5 et là, ce que ça va nous donner, ça va nous donner 6. Ça veut dire qu'il faut faire, dans le calcul, il faut faire D0 divisé par 6 pour que la valeur soit de 2.5. Donc ici, je vais marquer D0 divisé par 6. Et automatiquement, ce que vous voyez apparaître, c'est un FX 2.5. Donc c'est la dimension de notre diamètre du cercle. Puis là, présentement, vu qu'on avait choisi le centre, bien, il est contraint complètement à l'intérieur de notre face. Donc on va terminer l'esquisse. Et maintenant, on va revenir en vue isométrique. Pour voir qu ce qui se passe avec l'extrusion. Donc, j'ai tout simplement cliqué sur le coin du cube ici pour le mettre en vue isométrique. On va cliquer sur Extrusion. Et là, comme à l'habitude, par défaut, il va ajouter de la matière. Nous autres, on veut en enlever. Donc, on va venir ici, on va faire Soustraction, donc le deuxième icône. Mais c'est beaucoup trop profond. On veut un trou qui va avoir 1.5 mm de profond. Donc, on ferait le même calcul. 15 divisé par 1.5, ça nous donne 10. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un D0 divisé par 10. Je pèse sur Enter et je vois là, j'ai mon premier trou de fait. Euh, si vous ne saviez pas, les deux côtés opposés d'un D vont faire euh, une somme de 7. Donc, de l'autre côté, à la face arrière, donc ici, on va faire notre 6. Mais juste avant, je veux vous montrer un, un outil qui peut être fort intéressant. C'est le tableau des fonctions, le tableau des variables qui ont été euh, utilisées. Donc, dans le haut complètement de votre écran, au centre, à peu près, vous allez avoir une variable ici qui va être les paramètres et vous avez un petit bouton qui est marqué FX. Si on clique dessus, et on attend un peu, ce qui va apparaître, ça va être un tableau. Ce, ce tableau-là va, va grandir au fur et à mesure qu'on va faire notre dessin, mais il nous dit présentement que D0 est égal à 15 mm, et que D1 est égal à D0, que D2 est égal à D0, et ainsi de suite. Puis il nous a dit que le D4, ben, c'est égal à 2.5, Puis pour le faire, ce qu'on a fait, on a fait D0 divisé par 6. Donc, ce tableau-là peut être fort intéressant. Dans le futur, ce qu'on pourrait faire ici, là, on pourrait même les renommer. Là, on pourrait marquer « diamètre ». Moi, je n'aime pas les renommer parce que quand on veut appeler la variable, il faut l'écrire au complet. Donc, c'est un peu long. Donc, moi, je vais garder D4, là, mais on pourrait facilement renommer ces valeurs-là. Puis, on pourrait modifier le calcul directement ici, puis le dessin serait modifié automatiquement. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Donc, je peux retenir présentement que la grosseur du diamètre du trou, c'est D4. Donc, je n'aurais plus besoin de faire le calcul, de marquer D0 divisé par 6. Puis, je peux marquer que la profondeur du trou, c'est D5. Donc, Puis là, il va y avoir d'autres variables qui vont va arrêter par la suite. Donc, on revient sur notre face arrière. Et là, on va faire le 6. Donc, on va commencer un esquisse. On va venir sur la face. Et là, présentement, ce qu'on va faire, on va faire euh, trois cercles. On n'en fera pas 6 parce que je veux vous montrer des, des fonctions à l'intérieur du logiciel. Donc, je vais venir choisir un cercle. Je vais cliquer un peu n'importe où, sauf en plein centre parce que sans ça, il va être ancré. Puis là, je vais marquer des 4. Des 4 correspondant à mon 2.5. Puis après ça, je vais faire un deuxième que je vais placer à peu près n'importe où. Je n'ai pas de besoin, je vais marquer D4. Oups, Je l'ai mal défini, On va, je vais le, le, le définir par la suite. Et je vais venir ici, je vais faire un troisième cercle que lui, je vais marquer D4 également. Donc je vais revenir pour celui-là ici, vu que j'ai manqué la cote. Ce que je vais faire, je vais venir juste ici cliquer venir sur le pourtour et là dans ce diamètre là ben, je pourrais marquer mes D4 ou je pourrais même juste venir cliquer sur la valeur qui est ici puis là il va dire les deux valeurs sont égales donc là si je veux le placer comme l'autre excusez, on va annuler ça on va enlever la fonction cote et là je pourrais déplacer la cote pour qu'elle soit à l'intérieur du socle, ce qui serait un peu plus intéressant au niveau de la disposition Bon, par la suite, là, vous voyez, les trois cercles ne sont pas alignés, ne sont pas bien disposés par rapport là, à ce qu'on veut normalement sur un D. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que, puis en plus de ça, tu sais, ils ne sont pas contraints. Il manque 6 cotes requises pour que ça soit complètement contraint. Donc, je vais venir sur cotes. Et là, je vais établir des dimensions entre le centre du cercle et le haut du cube. Et ce que je veux comme valeur ici, c'est D0 divisé par 4. Soit 3.75. Et la même chose, donc c'est pour diviser par 4, c'est pour qu'il soit dans le premier quart. Là. Donc ici, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci entre le centre du cercle et la ligne de côté. Je vais me déplacer. Et là, ben moi, ce que je veux, c'est la même valeur qu'il y a ici. <coughs> Pardon. Donc là, le premier cercle est contraint. Donc, euh, on comprendra que pour les autres, c'est la même chose. C'est tout simplement de choisir vraiment le point central. La ligne d'en bas. Des fois, il faut cliquer deux fois sur la ligne. Ce n'est pas toujours euh, euh, sélectionné du premier coup. Là. Puis là, ben, je vais juste venir ici cliquer sur la valeur parce que je veux la même dimension. Même chose ici entre le centre et la ligne de côté. Je vais avoir la même valeur qu'en haut. Je pise toujours sur Enter une fois que c'est accepté. Celle-là ici, pour le point central, je vais cliquer pour avoir la même dimension de gauche à droite. Donc, je vais venir cliquer sur la valeur ici. Et en dernier, ben, je veux qu'il soit centré, donc ça va être un calcul qui va être des zéros divisé par 2. Donc entre la ligne du haut et le centre du cercle, ici, ben, je vais marquer des zéros divisé par 2. Et à ce moment-là, mes trois cercles sont contraints à l'intérieur de la face. Une fois que c'est fait, tout ce que je vais avoir à faire, c'est terminer l'esquisse, me replacer en vue isométrique, c'est plus facile pour faire les extrusions. Je vais cliquer sur extrusion et là, ben, je n'ai pas le choix, il faut que je choisisse les trois cercles. Donc, si j'ai cliqué sur chacun des trois cercles, puis là, ben, il vient ajouter de la matière. Par défaut, c'est ce qu'il fait. Donc, je vais venir dans Soustraction. Et là, il va l'enlever. Puis ici, ben, il, a, il, il a utilisé la dernière valeur, qui était le 1.5 mm des 0 divisé par 10. Ou encore, j'aurais pu écrire des 5. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, c'est ce que je vous ai montré dans le tableau. Donc, j'ai pesé sur Enter, puis c'est correct. Ce que je vais vous montrer maintenant utiliser, euh, puis je fais par exprès, là, en passant, là, le « D » qu'il y a là, là c'est ce que je fais avec mes élèves pour leur montrer l'utilisation d'Autodesk Inventor. Euh, ça prend à peu près une période, et demie, deux périodes, là, tout dépendant le nombre d'élèves puis euh, leur, leur facilité avec le logiciel ou avec l'informatique. Mais euh, je fais par exprès pour leur dire, faites pas les six trous, je vais vous montrer des fonctions. Puis je pense que c'est important, à ce moment-là, ils vont pouvoir utiliser ces fonctions-là dans d'autres dessins plus tard. Donc la fonction que je veux montrer actuellement, c'est la fonction de réseau qu'il y a ici, mais le réseau qu'on appelle symétrie. Donc l'effet miroir Puis pour faire une symétrie, bien, ça nous prend un plan de symétrie Donc c'est là que vient intéressant l'utilisation des éléments qui sont ici Donc euh, si vous ouvrez, si ce n'est pas déjà fait, là juste ouvrir votre menu origine Puis ici, bien, on va choisir le plan qui nous intéresse Donc euh, si vous vous promenez sur les trois, on va comprendre que celui qui nous intéresse, c'est le plan YZ Donc je fais un clic droit de visibilité Et là, je vais pouvoir l'utiliser pour prendre les trois points qui sont ici Et venir les rapporter de l'autre côté par un réseau de symétrie Donc je vais venir cliquer sur l'icône symétrie Ou mise en miroir qu'on peut appeler aussi Et à ce moment-là, ben, la fonction que je veux, ben, c'est les trois cercles Donc il ne faut pas cliquer n'importe où encore une fois C'est seulement les trois cercles que je viens choisir ici Ils deviennent bleus, je ne clique pas sur autre chose Par la suite, ben, là, je peux venir utiliser le plan de symétrie euh, Donc plan de symétrie Et là je vais venir sur le plan Et je vais venir cliquer ici on va voir trois points apparaître. Et si c'est ce qu'on veut, on va tout simplement cliquer sur OK et on va avoir nos six points sur notre face. Le plan symétrique que là ne nous intéresse plus. Donc euh, clic droit de visibilité pour retirer la visibilité de celle-là. Euh, par la suite, on va faire euh, le numéro 3 et le numéro 4. On va commencer par le numéro 4. Donc, euh, on va aller sur la face du haut pour faire le numéro 4. Donc je viens ici. Puis sur la face qu'il y a sur le dessus ici. Je vais venir cliquer. Je vais encore venir faire un, seul, un cercle. Puis là encore, on ne fait pas quatre cercles. Je fais un seul cercle pour vous montrer d'utiliser d'autres fonctions. Donc, euh, si on se rappelle, c'est la valeur de D4. Si jamais vous n'êtes pas certain que c'est D4, ce que vous pouvez faire, je vous rappelle, venir sur FX. Et là, vous allez voir, OK, euh, bon, mon 2.5, c'était effectivement D4. Euh, J'aurais pu utiliser aussi une autre valeur de euh, D7 parce que D7 c ou D9, c'est toutes des valeurs qui sont égales en fonction de D4 qui est défini euh, préalablement. Et là, ben, pour euh, la position, ben, je le veux dans la mêmes position que l'autre, donc euh, ici. Là, je sais que la valeur que j'ai besoin, c'est un D11, parce que je l'ai vu tout à l'heure apparaître. Et même chose de gauche à droite, entre le centre du cercle et ici, je vais mettre un D11. Donc, euh, mon point va être, euh, mon trou va être euh, à la bonne position, il est complètement contraint, je vais terminer l'esquisse. Et là, ce que je vais faire, euh, je vais utiliser euh, l'extrusion pour faire le trou. Donc, avant de faire le réseau circulaire, on va essayer de faire toutes les étapes sur notre pièce principale et ensuite de ça, finir faire euh, euh, le réseau. Donc, extrusion, on vient choisir le cercle. Et là, ce cercle-là, ben, on le veut en soustraction. Et là, ben mon dessin qui est bon, donc on va cliquer sur « OK euh, ». Les réseaux, hein, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on a plusieurs pièces qui ont les mêmes paramètres, ça vous permet d'avoir un contrôle plus facile. L'exemple que je donne toujours là-dessus, c'est supposons qu'on veut faire une plaque perforée avec 100 trous dessus. Euh, il y a plusieurs façons de le faire. Il y aurait une personne qui pourrait dire « ben Moi, je vais faire 100 cercles. Je vais faire des extrusions sur les 100 cercles. » Puis après ça, ben, mes trous vont être faits. Cependant, cette personne-là, euh, lorsqu'elle va arriver pour dire, ben, « hein, Finalement, mes trous, je ne veux pas de 2.5 mm, je veux de 3.2 mm. Ben, » Il va falloir qu'ils prennent chacun un dessin en cercle et qu'ils fassent ces modifications dessus. Avec un réseau, ben, si je fais les modifications sur ma forme principale, tous les autres éléments du réseau vont avoir euh, les mêmes paramètres qui vont changer. Donc, on va venir sur « Réseau circulaire ». Pardon. Ici, la fonction qu'on veut avoir... Ah oh, non, j'ai oublié quelque chose, désolé. Avant, il faut faire apparaître notre point de rotation là, qui est ici au centre. Donc notre axe de rotation, on va venir se promener, puis on va regarder quel axe qui nous intéresse. C'est l'axe des euh, Y. Donc je vais faire un clic droit de visibilité. Pour ceux et celles qui ne le voient pas, là, si je fais pivoter, là, on voit qu'effectivement c'est l'axe qui est au centre de la face. Où il va avoir notre 4. Et là, je vais pouvoir venir, comme j'ai dit tout à l'heure, venir sur réseau circulaire. La fonction qu'on veut, c'est uniquement le cercle. L'axe de rotation qu'on veut avoir, c'est l'axe qu'on a fait apparaître. Et là, dans 360 degrés, on le veut combien de fois? On le veut 4 fois. Le premier trou fait partie des 4 fois qu'on a dans 360 degrés. Et là, ben, on va dire, OK, c'est ce que je vais avoir. Donc, mon 4 est effectivement fait. J'ai fait, fait, fait un seul trou, puis après ça, j'ai utilisé la fonction d'un réseau. Je vais venir sur l'axe des grecs parce qu'il n'est plus nécessaire. Je vais enlever la visibilité. À l'opposé, donc dans la face du bas ici, ce qu'on va avoir, c'est le 3. 4 plus 3 pour donner le 7. Je vais venir commencer un esquisse. Je vais venir choisir le cercle. Ah non, excusez, c'est vrai. On va utiliser encore quelque chose de plus intéressant. On va utiliser ce qu'on appelle une projection de géométrie. Donc, une projection de géométrie, c'est prendre une forme qui existe sur un autre plan de travail parallèle et ramener ces, euh, ces formes-là sur le plan où on travaille actuellement. Donc, si je viens, j'ai cliqué sur projection de géométrie, l'icône qu'il y a ici en haut. Et là, si je me promène, ce qu'on va voir apparaître, on va voir des points blancs apparaître. Donc, euh, si vous promenez, ce que vous allez voir, ces cercles-là, en réalité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les quatre cercles qui sont positionner ici. Donc moi je veux je sais déjà que le cercle a la bonne position puis la bonne dimension. Donc automatiquement, je peux dire ben, moi prends-moi le cercle ici puis ramène-le moi sur le plan de travail. Donc lui, ce qu'il a fait, il vient de me dessiner cette forme-là sur le plan où je suis. Ensuite de ça, ben, dans l'autre coin pour faire mon 3, il va avoir un autre cercle qui m'intéresse et là au centre, je vais être obligé de définir le dernier. Venir ici et là lui dire ben, Moi je veux un cercle de D4. À ce moment-là, j'ai dessiné un seul cercle les deux autres ont été projetés par géométrie. Puis si les cercles de l'autre côté changent, ben, ceux-là vont changer aussi. C'est très bien là, pour ce qui est de faire un D. Donc, terminer l'esquisse. On va revenir en vue isométrique. Et là, ben, on va les extruder, ces trois trous-là. Donc, je vais sélectionner les trois trous et on va venir en soustraction, toujours de D5. Les deux éléments qui vont nous rester, c'est le 5 et le 4. Donc, euh, pour cela, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, n'aura même pas de besoin de les dessiner en tant que tel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser euh, deux fonctions euh, euh, qui est la symétrie. Euh, présentement, on sait qu'on a quatre points ici. Donc là, j'ai placé mon dé de façon à ce que je vois la face où il y a le chiffre 4 et la face où il y a 1, parce que 4 plus 1 va donner le 5 qui est ici. Et là, ce que je vais utiliser, c'est encore la fonction là, de mise en miroir ou encore la fonction de symétrie. Cependant, tout à l'heure, hein, on a dit pour faire une symétrie, ça nous prend un plan de symétrie. Et dans les plans qui est ici, on est capable de créer un plan médian entre deux plans. Donc, je vais choisir cette option-là, plan médian de deux plans. Et là, ben, je vais choisir les deux faces. Moi, je veux avoir ma face d'origine, un plan qui va se situer entre ma face d'origine et la face sur laquelle je vais vouloir reproduire l'élément. Et là, ce que vous voyez apparaître, si je viens ici, ben, vous voyez un plan qui est entre les deux. Et là, si on fait un miroir ici, la fonction que je veux, c'est le chiffre 4. Et le plan de symétrie que y a ici, c'est le nouveau plan qu'on vient de faire apparaître. Bien, automatiquement, il va m'y reproduire sur cette face-là. Je vais cliquer sur OK. Les quatre trous sont faits. Puis là, bien, il me reste le trou, le 1 que je veux reproduire ici. Là, euh, pour le besoin de la cause, là, le plan de travail qui y a ici, là, il reste visible. Là, mais moi, je veux le faire disparaître. Donc, je vais venir sur le plan de construction. Le plan de construction, quand je me promène, c'est le plan que je viens d'utiliser. Je vais faire un clic droit puis je vais enlever la visibilité. Je vais revenir ici sur la fonction des plans ici. Là. Je vais revenir encore créer un plan médian entre deux points. Et là, je le veux entre la face où il y a le 1 et la face où je veux faire le chiffre 5. Et là, le plan de construction 2 vient d'être réalisé. Et je vais utiliser encore la symétrie ou le miroir. Je vais utiliser le cercle que je veux créer par rapport au plan qui est ici. Et je vais cliquer sur OK. Puis là, je vais avoir mon chiffre 5 qui va apparaître avec les bonnes dimensions parce que le 1 était à la bonne place et le 4 était également bien placé. Donc, encore une fois, le plan de construction 2, je vais faire un clic droit pour enlever la visibilité, mais il reste là que je pourrais le réutiliser éventuellement. Le dernier chiffre qui nous reste, c'est... Euh Pardon... C'est à la face opposée du 5 C'est le 2 pour donner notre 7 Donc euh, ce qu'on va, qu va faire C'est que je vais commencer une esquisse dessus Et je vais faire une projection de géométrie Donc euh, projection de géométrie ici Je vais venir me promener Puis là je vais voir un premier cercle ici Et dans l'autre coin là, Il y a tous les points du 5 Qui est qui est sur, sur l'autre face Et ici c'est l'autre point Je vais terminer l'esquisse Je vais revenir en vue isométrique Et je vais venir faire l'extrusion des deux points en soustraction donc normalement moi, quand je fais euh, cet apprentissage -là avec les élèves là, ce que je fais c'est que je fais les faces 1, 6, 3 et 4 et par la suite je leur dis maintenant euh, faites les faces 5 et 2 euh, puis j'en discute un petit peu avec eux autres Je leur demande bon, de quelle façon vous feriez le 5 par rapport à ce qu'on a vu euh, Il y a d'autres façons de faire le 5 aussi Puis euh, à la fin complètement, ben, je leur montre moi de quelle façon euh, j'aurais fait la phase 5 et la phase 2 euh, Ce qui nous reste à faire, ben, c'est un peu d'esthétisme On va faire des congés sur les arêtes Donc euh, en premier, je vais sélectionner les arêtes de mon cube Donc je vais faire congé je vais venir sélectionner l'ensemble des arêtes de mon cube. Donc, euh, celles qui sont visibles en premier. Et par la suite, euh, je vais peser sur majuscule avec la molette. Puis je vais pouvoir venir tourner mon cube, on se rappelle, hein? Shift avec la molette. Puis je vais venir choisir les trois arêtes qui me manquent pour en avoir 12 au total. Et là, ben moi, je veux avoir une arête euh, sur le coin ici euh, qui va avoir euh, un, ra un rayon de courbure de euh, 1 mm. Puis là, ben, pour faire le calcul, c'est en fonction des zéros. Donc, on va faire des zéros divisé par 15. Donc, ça va me donner un, un rayon de courbure de 1 mm. Je pèse sur Enter. Les coins du cube ont été faits actuellement. Euh, pour les trous, euh, on aimerait que ce soit arrondi aussi. Donc, je vais venir sur euh, congé Et là, euh, dans cette fenêtre-là, on a ce qu'on appelle tous les congés. Puis là, pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite au départ, c'est qu'il aurait sélectionné euh, les arêtes puis les trous. Mais moi, je veux seulement ce qui me reste. Donc, il me reste seulement euh, les, les congés. Donc, je vais cliquer dessus. Puis là, ce qu'il va faire, il va me sélectionner tout le fond des, euh, des trous. Et là, compte tenu que le diamètre était de d0 divisé par 6, puis que moi je veux seulement le rayon de courbure, ben je vais faire d0 divisé par 12. Et là, à ce moment-là, on va avoir le fond qui est complètement arrondi. Je pèse sur Enter, tous mes trous ont été arrondis. Puis le dernier, ben, il va me rester euh, le rebord ici de chacun des trous. Donc je vais aller sur congé, puis je vais choisir tous les arrondis. Et là, il va me choisir tous les arrondis. Et là, ce qu'on veut, on va avoir 0.5. Donc je vais faire un D0 divisé par 30. Donc D0 divisé par 30. Il va me faire un rayon de 0.5 et je vais pouvoir faire OK. À ce moment-là, mon cube est presque terminé. Comme les autres fois, ben, on va essayer de mettre un peu de couleur là, euh, à notre cube. Je vais juste le placer en visiométrique. Donc, euh, moi, je veux que... Puis là, ça pourrait se faire de différentes façons. Là. Un élève pourrait dire, « ben Moi, je veux que la face qui est ici soit d'une certaine couleur. » Je le fais rapidement, là, sans choisir les couleurs. Puis l'autre pourrait dire, « ben Moi, l'autre face qui est là, euh, je veux qu'elle soit cette couleur-là. Puis je veux que le fond de ce trou-là soit euh, cette couleur-là. Puis l'autre trou, puis là, il pourrait le sélectionner. » Moi, ce que je veux, c'est une, une couleur uniforme pour l'ensemble du dé. Donc, euh, je vais choisir euh, les éléments de l'extrusion 1, e, qui est mon cube principal. Puis ensuite, de ça, en pesant sur Ctrl, je vais venir choisir euh, le congéant Donc le congéant ce sont Toutes les arêtes de mon cube Et eux autres j'ai veux d'une couleur Donc je vais venir ici Puis je vais choisir euh, Or euh, métal Puis celui-là aussi, pardon, j'ai mal sélectionné tout à l'heure probablement parce que j'ai pesé sur contrôle Puis euh, il n'aurait pas fallu que je le fasse tout de suite Et par la suite, ben, je vais venir choisir congé 2 puis également le congé 3 qui sont mes trous Puis eux autres, je vais toutes les définir comme étant d'un rouge, pardon, on va aller dans le bon sens euh, On va prendre rouge foncé Avec celui-là aussi parce que je l'avais défini avant, je vais revenir puis on va... Faire un rouge foncé Donc à ce moment-là, j'ai mon cube avec toutes les couleurs qui ont été faites euh, C'est sûr qu'en cours de route, vous auriez pu euh, enregistrer là, euh, les éléments Si je fais le tour au complet euh, On pourrait justement voir les éléments Donc on va aller sur enregistrer Je vais écrire euh, mon D à jouer On va enregistrer euh, Je pourrais, comme on a fait préalablement, changer l'affichage le mettre en mode réaliste, là, qui fait un peu plus beau. Oh, cette face-là, n'est pas or, je vais juste la modifier euh, parce que je les avais sélectionnées séparément avant, c'est pour ça qu'il l'a fait, euh, pardon, or métal, et voilà. Et là, on va avoir notre cube, pas notre cube, pardon, notre dé à jouer, là, qui a euh, une très belle forme et de très belles images. Donc, la dernière chose qu'on pouvait faire, si on veut l'imprimer, ce cube-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pardon, on va euh, euh, venir l'exporter. Donc, l'exporter en STL. Donc, comme on a fait dans les autres, on va venir sur Fichier, on va exporter Format KO. Et ici, on va venir choisir STL. Et on se rappelle, pas d'accent d'aucune façon à l'intérieur de notre fichier STL. Donc, on va marquer 2 à jouer. Et on va enregistrer. Et là, vous seriez prêt à imprimer votre D là, avec votre imprimante 3D. Donc, euh, ici, ce qui est important de retenir, c'est peut-être plus ce côté paramétrique. Si je viens euh, montrer là, euh, euh, le côté paramétrique, bien, si je viens sur le tableau de fonction, puis je change la dimension qu'il y a ici au lieu de 15, je veux avoir euh, 60. Donc, une bonne différence entre les deux. Bien, on va voir que. Toutes les dimensions de mon D ont changé, mais les trous ont changé aussi. Les trous ne sont pas restés tout petits. Vu que les trous étaient faits en fonction d'un calcul en fonction de des zéros, bien, en changeant des zéros, tous les éléments de mon cube. S'il si y en a un qui n'est pas en fonction, peut-être que j'aurai un tout petit trou, puis à ce moment-là, j'ai fait une erreur. Même chose pour les congés. Vous avez vu, les congés restent proportionnels à ce qu'on avait fait parce qu'ils ils ont été faits en fonction des zéros à la aide d'un calcul. Puis si je reviens ici, puis je remets ici la dimension de notre 15 et je termine ben on voit encore une fois que notre dé a, a toutes les bonnes dimensions par rapport à ce qu'on voulait, voulait avoir pardon je vais juste pivoter pour le mettre un peu mieux et voilà donc, euh, pour euh, comme euh, devoir ou activité, vous allez avoir euh, également un, une image paramétrique à faire. Elle va être un peu moins complexe que ça. C'est une punaise, mais euh, la punaise qui va être importante donc, en fonction des dimensions qui vont vous être données là, sur euh, le plan, c'est de euh, le, la rendre paramétrique. Ce qui veut dire, lorsque vous allez faire euh, votre dessin, il faut que les calculs que vous, soyez, euh, que vous fassiez soient en fonction de votre première dimension. Et tout le reste devra pouvoir être modifié en changeant la première dimension de la même façon que je viens de vous montrer là, avec euh, le dé à jouer. Donc, euh, amusez-vous bien là, avec euh, cette deuxième la, la deuxième partie, là, euh, le dessin de la punaise, là, pour euh, euh, ce deuxième défi.